Pourquoi la détrice a décidé le contraire Peut-être qu'elle verra cette vidéo et dire Oui, j'ai décidé le contraire. Point. Je vais vous dire une chose c'est la première fois avec tous les rapports d'audit que je vois qu'il y a une raison de refus pour ceci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept. On va prendre le temps de prendre vos rapports d'audit Calliope. Je vais les regarder, je vais les analyser et je vais vous dire comment les corriger. Et si vous avez des rapports à me soumettre, eh allez-y, envoyez-les moi par mail directement sur l'adresse mail contact-formateur-pro.fr. Ça va s'afficher, j'espère, à l'écran. Ça veut dire que mon monteur sait faire afficher les choses à l'écran. On verra bien. Et sinon, ce sera en tout cas euh, mis en description. Et on verra bien si la personne qui met en description mes vidéos est capable de mettre ça en description aussi. Alors, j'ai reçu un rapport d'audit de Calliope d'un euh, auditeur qui M'a transmis son rapport pour que je le corrige et que je lui dise quoi faire. Alors, un rapport d'audit, juste pour vous situer, vous le recevez une fois que vous avez passé l'audit Calliope. Et en général, quand tout se passe bien, on vous donne un rapport où il y a marqué que tout est ok. Et puis, ben quand il y a les corrections, eh bien, vous recevez un rapport où on vous dit, ben voilà, corrigez-moi ça. Et après, je vous donne Calliope. Petit rappel, dans tous les cas, vous allez obtenir Calliope, soit du premier coup lors de l'audit, soit en apportant la correction 2-3 jours après. Donc, pas d'inquiétude, ok alors, on va prendre ce rapport là. Moi, je l'ai à l'écran. Je regarde. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez-moi en commentaire et en question en dessous. Si vous ne posez pas de questions, que vous ne laissez pas de commentaires et que vous n'avez rien compris à cette vidéo, vous pourrez ne vous en prendre qu'à vous-même. Alors, du coup, euh, le rapport là, c'est un rapport de l'AFNOR, très bon euh, organisme d'audit. Euh, on voit ici que recommandation défavorable. Pourquoi Parce que ici, en fin d'audit, euh, non conformité majeure non levée, il y a eu 14 non conformité majeures et euh, 4 mineures en sachant qu'il y a 32 indicateurs et que sur les 32 vous n'en remplissez euh, qu'une petite partie pour les centres de formation. Donc ça veut dire que quasiment la totalité a été rejetée. Alors on a anonymisé le document pour ne pas, pas mettre en avant les gens. C'est un audit qui s'est passé le 17-02-2023. Et alors qu'est-ce que nous dit le rapport qu'on voit ici Ici, on va avoir le contexte. Alors, vous verrez l'auditeur qui a fait ce rapport-là. Euh, présentation générale du prestataire, euh, force et faiblesse. Bon, ici, euh, il n'y a pas mis grand-chose. La personne, euh, formation technique de porcelaine. Euh, la de certification n'a pas transmis à l'auditeur de réclamation concernant l'organisme sur le périmètre audité. Donc, tout va bien. Évaluation. Et là. On a ici, euh, voilà comment se découle un rapport de l'AFNOR. Alors, chaque organisme a son type de rapport. Là, c'est celui de l'AFNOR. Euh, et je dis que tous les organismes également sont euh, très bien. Il n'y a pas que l'AFNOR qui est très bien, parce que j'ai dit que l'AFNOR était très bien au départ. Alors, là, ce que l'on voit ici, donc en jaune, euh, orangé, c'est les non-conformités mineures. En rouge, c'est les majeures. Euh, là, c'est les, les choses auxquelles vous n'êtes pas soumis. En tout cas, dans le cadre de d'un audit euh, Calliope pour un organisme de formation. Et là, en vert, bah c'était les choses qui étaient conformes. Alors, ce que l'on peut voir, euh, du coup, sur ce rapport, donc on a les, bien les 32 critères. La thématique 8, euh, ici, c'est pour les multisites, ça ne la concerne pas. Pour que vous compreniez pourquoi elle a raté et quel était le contexte de ce rapport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a été à l'audit Calliope. En tant que nouvelle entrante. Et en tant que nouvelle entrante, elle n'était pas censée arriver avec des, des exemples de clients. Quand vous êtes nouvelle entrante, vous arrivez avec des documents vierges et vous dites voilà ce que je vais faire et comment je vais m'en occuper de Calliope. Et quand vous êtes considéré comme euh, centre de formation confirmé, eh bien on vous dit montrez-nous comment vous utilisez Calliope déjà avec vos clients actuels. Et donc, elle, a été considérée comme nouvelle entrante parce qu'elle n'avait donné qu'une seule formation pour obtenir son numéro de formatrice. Et après, elle n'en avait plus donné. Sauf que l'auditrice a considéré que le fait d'avoir donné une formation pour obtenir son numéro de déclaration d'activité, bah, faisait d'un coup qu'elle n'était plus nouvelle entrante. Et donc, c'est là d'où est parti le problème de ce rapport. Et ben bah, du coup, forcément, lors de l'audit, tout a été mis en non-conformité majeure parce qu'elle n'était pas nouvelle entrante. Je vous rassure. Normalement, dans une situation comme celle-là, si vous êtes dans la même situation où vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité et pas encore donné de formation, sauf la première pour le numéro de déclaration d'activité, vous êtes considéré comme nouvel entrant. Et là, ça a été un peu particulier. Je ne comprends pas pourquoi la détrice a décidé le contraire. Peut-être qu'elle verra cette vidéo et dira « oui, j'ai décidé le contraire, point ». Quand on a discuté avec l'organisme d'audit, ils ont considéré qu'elle était une nouvelle entrante. Et après, quand ils ont appelé l'auditrice, l'auditrice a fait valoir son point de vue et l'organisme d'audit est revenu vers nous en nous disant « Ouais, non, en fait, euh, au final, elle n'est plus nouvelle en 30 C'est la raison pour laquelle quasiment tout a été rejeté. Donc, on va prendre ce rapport puis je vais vous expliquer la non-conformité et comment ça a dû être traité. Pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Donc, ici, le critère 1, qui est le critère de la communication, qui est là pour vérifier que vous respectez le droit de la consommation sur l'information précontractuelle. Eh bien ici, ça a été non-conformité mineure. Pourquoi Parce que la cliente, elle avait bien préparé l'information précontractuelle, mais elle aurait dû le mettre sur son site Facebook, sur Instagram et que ce soit affiché sur son site Internet. Et là, euh, bah, en final, elle n'avait pas mis ces informations-là sur son site, sauf une petite partie, mais pas tout. Et donc, bah, ça a été partiellement validé et donc mis en conformité mineure. Après, bah, là, sur l'information sur les indicateurs de résultats, bah, non-conformité majeure parce que elle avait mis tout à zéro parce qu'elle n'avait pas donné de formation, mais que l'auditrice a considéré qu'elle avait donné une formation, donc ça ne devait pas être à zéro. Et donc, c'était pour ça qu'elle a eu une non-conformité majeure. Pour le 4, ici, alors le 3, c'est non applicable. Je vais aller vite sur cette vidéo pour ne pas vous saouler avec euh, des détails que vous pourriez déjà connaître. Mais si vous connaissez pas les critères et les indicateurs de Calliope, sous cette vidéo, vous retrouverez un lien pour télécharger la liste de tous les critères Calliope pour que vous puissiez faire le lien avec ça. Alors Je vous conseille d'aller télécharger cette liste, elle est gratuite. Et comme ça, vous pouvez la prendre en parallèle pour que vous compreniez chaque critère et indicateur en même temps que je vais le dire. Critère 2 indicateur 4, ici, ben, la non-conformité, c'est parce que comme elle avait eu un client selon l'auditrice, elle devait présenter un dossier de candidature rempli avec les informations de son client. Indicateur 5 et 6, c'est bien ici le problème. Pareil, toujours, document montré vierge à l'auditrice alors qu'elle a dû être remplie avec le premier client qui, que cette personne qui a eu l'audit avait eu. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais j'espère que vous avez compris l'idée donc en fait là il y avait un, un contrat ou une convention de formation à remplir avec les informations du stagiaire l'indicateur 7 vous n'êtes pas soumis et l'indicateur 8 est eh bien pareil et il manquait la précision avec les informations du stagiaire dans le document donc le document a été donné vierge par euh, la personne qui se faisait réalité alors qu'elle aurait dû être rempli des informations du stagiaire mais au final on a le rapport c'est tout le temps ça c'est tout le temps par exemple Critère 3, indicateur 9. Euh, convocation, euh, bah, elle aura dû présenter un exemple de convocation envoyée à la stagiaire. Ici, pour le 10, eh bien, pareil, il y a dû avoir un exemple de convention ou de contrat rempli avec les dates et les heures pour montrer qu'il y a une adaptation. Eh bien, pareil, c'était non rempli. Euh, évaluation des atteintes, eh bien ici, il y aura dû avoir... Des exemples de questionnaires, d'exercices validés par le stagiaire, c'était pas le cas. Le 12, et eh bien, favoriser l'engagement, bah pareil. Ici, il y avait la procédure des abandons qui était prévue, mais il n'y avait pas les fiches de présence qui étaient signées, donc c'était euh, critère rempli à moitié. Et donc, bon, bah, le 13, 14, 15, 16, euh, les indicateurs ici ne sont pas à, à remplir de l'autre côté. Critère 4, indicateurs 17 et 18, et eh bien ici, euh, même si vous n'avez pas de documents remplis avec des clients, ici, vous les validez quand même. Donc euh, si vous avez préparé, bien sûr, les documents en amont. Le 19, ici, comme il était censé avoir un stagiaire, eh bien la personne qui se faisait auditer n'a pas pu prouver qu'elle avait transmis au stagiaire les supports pédagogiques. Et donc, ben voilà, ça a sauté. Critère 5, par contre, indicateur 21, là, la raison du refus, elle est quand même un peu spéciale et je vais vous dire une chose, c'est la première fois, avec tous les rapports d'audit que je vois, qu'il y a une raison de refus pour ceci. Là, euh, l'auditrice a considéré que la formatrice ne s'était pas auto-évaluée sur ses propres compétences pour pouvoir donner la formation, même si elle avait les compétences requises, on le voit bien, a défini en amont les compétences requises, elles sont adaptées à la prestation, mais... Euh, la maîtrise des compétences n'est pas évaluée. Donc, y, éventuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une fiche de poste de formatrice et que elle a dit que sur la fiche de poste de formatrice, il fallait avoir telle compétence pour donner des formations dans son centre de formation, la personne auditée, et que l'auditrice a dit Oui, donc vous avez listé ses compétences pour pouvoir être formatrice chez vous, mais vous, sur votre CV, ces compétences ne sont pas présentes. Donc, du coup, ça ne matche pas. Voilà quoi. Donc, ici, la fiche de poste et le CV devaient matcher. Et ce, ce que je dis à beaucoup de clients ce n'est pas la course à avoir le meilleur CV, c'est pas la course à avoir la meilleure fiche de poste. En fait, c'est la course à avoir la meilleure cohérence possible. Et là, on le voit ici euh, la personne qui se faisait auditer avait préparé un document qui disait les formations qu'elle allait suivre dans le futur et les formations qu'elle a suivies dans le passé. Et en fait, elle a dû mettre des formations dont elle n'avait pas la preuve qu'elle les avait passées et réalisées. Et donc c'est ça que l'auditrice a dit, ah bah vous n'avez pas la preuve, donc vous n'apportez pas, donc c'est non conforme. Donc surtout, c'est ce que je dis beaucoup à nos clients, ne, ne mettez pas de formation pour dire que vous faites des formations, mettez que ce qui est prouvable, ce n'est pas la course. Donc maintenant, critère 6, indicateur 23. Alors là, pareil, gros abus, selon moi, selon ma perception des choses, ici c'est les critères de veille. Il y avait une veille de prête, l'auditrice, ce qu'elle a dit, c'est oui, il euh, y a une veille, on voit bien, mais en fait, euh, la personne euh, le, que j'audite euh, n'a pas su prouver d'où elle avait tiré ses articles. Et donc, ça prouve qu'elle n'a pas fait sa veille. Alors que la personne avait des articles, les articles étaient commentés et complétés, mais voilà. Donc, euh, non conformité majeure. L'indicateur 24, là, pareil, il y avait un tableau avec des articles et là l'auditrice a mis en non conformité mineure parce qu'il y avait bien de la veille mais elle estimait qu'il n'y avait pas assez d'articles concernant exactement purement le métier de les personnes qu'elle auditait donc voilà donc c'est pour ça qu'elle a mis en mineure et alors le 25 vous savez le 23 24 et 25 c'est la même mise en forme c'est la même préparation c'est juste que c'est les articles de veille qui sont présentés qui sont un peu différents et donc quand vous avez la même préparation pour le 23 euh, qui est refusé, mais que c'est la même préparation pour le 24, mais qui est semi-acceptée, et la même préparation pour le 25 qui, elle, est acceptée totale, eh bien, euh, c'est pas logique non plus. Mais là, du coup, accepté. Et le 26, le prestataire mobilise des experts. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir euh, des contacts avec un réseau de personnes qui s'occupent des gens en situation de handicap. Et donc là, il bah, y avait bien fait tout ce qu'il fallait. Le 27, 28, 29, non concernés. Et là, on fait le critère 7, le dernier. On commence par l'indicateur 30. Là, ce qu'on vous demande, c'est de prouver que vous analysez euh, le retour, enfin, que vous prenez le retour des stagiaires, euh, que vous questionnez sur la satisfaction et les résultats de votre formation. Et donc là, ça a été rejeté parce que, pareil, elle était censée avoir eu une première stagiaire qui aurait déjà répondu à ce questionnaire et ce n'était pas le cas. Puisque, ben. Bah, elle voilà, arrivait avec un dossier vierge, comme vous le savez. Critère 7, donc indicateur 31. Ici, ce qu'il faut dans cet indicateur, c'est d'avoir un tableau de suivi des réclamations et des difficultés rencontrées par vos stagiaires et que vous puissiez montrer. Alors là, ça a été encore rejeté parce que l'auditrice, considérant qu'il y a déjà eu un stagiaire, ce tableau devait être rempli. Alors là, c'est un peu dur parce que ce n'est pas parce que vous avez un stagiaire que votre tableau, il y a des difficultés forcément. Ça peut être très bien se passer pour sa première formation. Donc là, ça a été vraiment très dur. Et là, donc le 32, ben, là, pareil, rejeté. Parce que, pareil, la personne est arrivée avec son dossier en considérant qu'elle était nouvelle en 30. Parce que c'est ce qui a été dit au départ. Et l'auditrice qui a considéré qu'elle était plus nouvelle en 30, sort cet indicateur-là. Elle devait avoir un petit dossier qui expliquait tout ce qu'elle allait mettre en place, les corrections qu'elle allait apporter pour que son organisme soit encore mieux qu'il l'était. Avec les retours que ses stagiaires lui auront fait. Ben, bien sûr, ici, dans l'indicateur 30 et 31. Mais comme il n'y avait pas eu de retour parce que la personne qui se faisait auditer considérait qu'elle avait zéro stagiaire alors que l'auditrice considérait qu'il y avait un stagiaire, bah l'auditrice, durement, a considéré qu'ici, il devait y avoir quelque chose de rempli. Et voilà. Donc, ben bah, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici Qu'est-ce que vous devez retenir Déjà, de temps en temps, vous avez des auditeurs qui sont un petit peu durs avec vous. Et j'ai envie de dire c'est pas grave parce que vous pouvez corriger. Et ce n'est pas parce que vous avez des erreurs que vous n'aurez pas qu'elle Deuxième chose, euh, soyez bien sûr avant l'audit de savoir si vous êtes considéré comme nouvel entrant ou organisme de formation euh, confirmé, euh, Parce que ça change tout votre audit. Par exemple, là, la personne est allée à l'audit en disant qu'elle était nouvel entrante. L'auditrice a considéré qu'elle était confirmée. Et puis, ben, même nous... En appelant l'organisme d'audit, l'AFNOR, on leur a expliqué la situation, ils disent ⁇ Ah bah ben non, elle est nouvelle entrante ⁇ en effet, c'est l'auditrice qui a eu tort. Et puis ils ont appelé l'auditrice, l'auditrice on ne sait pas ce qu'elle a dit, mais là au final l'AFNOR est revenu en disant ⁇ Ah bah ben non en fait, on s'est trompé, elle n'est pas de nouvelle entrante, elle est confirmée. Vous voyez un peu le truc. Donc soyez sûr d'aplanir cette question avant l'audit. Donc maintenant, comment on corrige ça Eh bien, dans le rapport, vous avez un petit onglet ici qui est écart. Et dans ce petit onglet, vous allez devoir noter... Comment vous apporter une correction à tous ces non-conformités. Et donc, vous allez noter, vous allez dire, voilà, pour cette non-conformité, ici, je compte pour les prochaines formations utiliser ce document dans tel ordre avec mes stagiaires et vous donner le document. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on corrige, tout simplement. Et là, ou alors, vous pouvez aussi dire, bon, bah voilà, ma prochaine formation, c'est dans une petite semaine, je vais appliquer Calliope avec cette prochaine formation et je vous montrerai avec mes nouveaux stagiaires les documents remplis. Voilà. Mais. C'est tout simple, tout bête. On envoie par mail à l'auditeur la manière dont on compte faire maintenant en corrigeant les problèmes qu'on a eu avant. Voilà. Alors, si vous avez eu un audit et que vous voulez que je vous fasse un petit retour en vidéo, comme ça, que ça aide les autres personnes, le but c'est d'aider les autres personnes grâce à vos retours d'audit à passer des audits le mieux préparés possible et que ça se passe bien, vraiment très bien. Donc, si vous avez des rapports et que vous voulez que je les commente pour faire profiter les autres, allez-y, envoyez-les-moi par mail. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va attaquer d'autres rapports d'audit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous poser vos questions à vous-même, à moi-même. Et si vous posez des questions à quelqu'un d'autre aussi, c'est aussi valable. Mais posez des questions, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ne posent pas de questions. Merci, et à bientôt.